et salut tout le monde c'est Graphics de la chaîne Graphics Studio donc je vous remercie franchement du fond du coeur ça me fait chaud au coeur pour les 50 abonnés que j'ai eu même en, en ce moment j'ai 55 c'est les 50 abonnés euh, c'est vrai que j'ai 50 abonnés depuis quelques temps déjà et euh, pour vous faire plaisir autant vous que moi pour ma passion euh, j'espère enfin même je fais carrément euh, donc je vais faire un projet qui, qui va être en fait de faire en sorte que je créerai une introduction chaque semaine pour une personne tirée au sort. Euh, donc cette personne euh, aura une introduction, il faudra qu'elle me contacte par Skype pour savoir comment il, elle, comment il ou elle veut cette, cette introduction. Et euh, pour cela pour y participer, faudrait que vous m'envoyez euh, que vous participez à l'introduction par semaine, euh, sur mon adresse email euh, officielle, donc c'est Studio avec deux a graphics et 2A studio. Alors, passe Vous m'enverrez un email, je vous noterai dans un bloc notes et je filmerai en direct pour éviter les tricheries, les jalousies et etc. Et je diffuserai enfin euh, euh, cela quoi euh, pour quand je choisirai une personne au hasard. Voilà, et euh, une fois cette euh, chaussure. Une fois cette personne choisie, ben je la voudrais par Skype parce que enfin vous m'ajoutez, enfin vous mettez votre pseudo plus sur Skype, je la voudrais par Skype et euh, enfin faudrait qu'elle qu qu enfin qu'il ou elle a Skype pour euh, savoir comment vous voulez l'intro parce que je peux pas deviner, enfin, je sais pas si vous savez mais être graphiste euh, 3D surtout moi euh, j'ai une grande difficulté sur l'imagination des intros, je sais les faire, je sais réaliser, je maîtrise euh, parfaitement le logiciel. Mais je sais pas réaliser, enfin, je sais pas réaliser, je sais pas, euh, j'ai j'ai pas beaucoup d'imagination, surtout en ce moment, euh, j'ai déjà perdu ma tête, j'ai ma tête ailleurs, j'ai ma tête dans un projet, donc, euh, je me suis débordé de déborder, j'ai le collège, j'ai les devoirs, <rire> j'ai les leçons, le week-end, euh, j'ai pas que ça à faire, j'ai aussi ma vie à faire, voilà, et euh, ma vie privée, et, euh, ben, ben j'espère que ça vous a plu, franchement, les 55 abonnés, ça me tient, chaud au cœur, franchement ça me fait plaisir, même si je peux pas aller au-delà -de, -au de 150 abonnés ça me va, c'est justement énorme pour moi, même si je suis un petit youtubeur, même si vous me prenez pour un petit, grand, moyen youtubeur, que je suis sympa, ou peu importe, vous me trouvez un franchement ça me tient cœur, ça me tient chaud, et euh, j'espère que le projet que vous avez cité vous plaira, et euh, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao